Et bonsoir à vous les viewers, bonsoir à vous tout le monde Bonsoir, bonsoir les Ici le Spectre Wesh bien au quoi les frères, comment ça va dans l'espace-temps euh, Comme vous pouvez le contester, c'est euh, nouveau, c'est la dernière recrue du Spectre Nouvelle recrue, ici. ici uniquement pour casser les gueules Il casse des gueules Il est pas là pour rire bouge, Ah ouais, c'est une très belle intro quand même Il Il est est bizarre. Bizarre. Et pour <rire> cette game, juste pour vous les viewers, je vais mettre mes sunglasses oh. Oh. Sunglasses, on oh, va bah vraiment que je suis une star euh, ah C'est ouais. impressionnant ouais. C'est impressionnant. Par contre je vois rien. Je vois rien. Alors, euh... okay. En fait je crois pas que je joue ah, avec je de là, ça. Ça, pour la bouger. Putain. Donc euh, J'en déduis que c'est sur B. Oh oh. Prends pas sa tête. Oh la la la Oh là là. là la star de ce soir. Oh, Le oh, la star de ce soir là là Oh là la la il se passe des tain. choses Il se passe des choses, vrai, des choses. Mini pouce mm -hmm. qui mini pouce ah, ah je pense que ça sort les blases ok d'accord C'est qui mini pouce wow C'est moi mini pouce Qu'est ce que t'as toi mon regarder Mais je te regarde pas je regarde le chat Eh euh... hey, rate dessus je préfère te prévenir <rire> en fait, Ça vient moi je crois Ça t'as les poches T'as juste boule <rire> Oh il a Flantier, tu es là Je cours, je cours Ah, y'en y en a un là Je l'ouvre, je, je, je, je, je perds, je perds, je m'en Putain, mime. Mais quoi Bah c'est où là, ouais, mec Non, mais tu veux que je te mette tes c'est ça C'est long Ouais, ouais. Oh, il savait. Oh il est nul. Il savait, mais il est nul. Je vous reçois. Je l'ai pas eu. Ah ouais. Là, joué, tu le vois Tu le vois C'est ça que je voulais voir y y'a une... oui. des gens qui se sont retrouvés grâce à notre chat, c'est vraiment beau. Oh là là, il se passe des trucs magiques maintenant. C'est uh, un beau des de Penguise uh, du 7-6. des rocons. Ah, salut, Tenus Comment vas-tu Yo nous. Pourquoi tu dis nous? Eh, hey, j'appelle mon pote comme je veux. Hey, eh, toi, Tenus, tranquille, <rire> Amdoula, la famille je commence à m'aller peu hey, calme-toi toi, toi. Eh hey, oh, je parle à mon pote Zenou, donc tu vas te calmer. <rire> Merci, on de suivre à nouveau le spectre. Que... <rire> Attends, celui. Ah, il y a du char. Il y a plus de char. Il y avait du char. Hey, le last, il Il a Il, faut il faut faire. Faire. y avait Hop là Et là, c'est très, oh, très, très bien. On a vu l'autre, on a vu l'autre en ligne. On va faire a, quoi On va check le long. Hop Oh, oh encore Impressionnant <rire> <car> <rire> On peut dire qu'on les a salis. Bonsoir. Bonsoir Jazloul. Bonsoir Jazlol Comment allez-vous messieurs dames Bien, très bien. Et toi Ça va, ça va Oh là là, bang, bang 3-0 pour les coteurs. Coteurs terroristes ah, c'est bon je bug plus Normal ce bobby c'est un BG, ils vous niquent tous ouais mais par contre il ah, y a il Voilà Écoute les viewers Ça reste qu'un simple sergent Éclaireur Éclair mais le mec il aime bien euh, mais... C'est qui le vert C'est qui Sobie C'est qui sont pote Ohlala les bobies je suis pas je suis planti ou je suis pas plantique ouais, Oh, L'excellente chute de Zobi. les blondes. Ouais. Attends, on va Le blade. Allez, les deux. Allez, les oh, deux. deux Qu'est-ce qui se passe maintenant non. Oh. Attention la Oh, je me suis fait flash. Je vois tout blanc. Je vois tout blanc aussi. 3 mini pouces. C'est moi. va pas me faire J'ai essayé de pratiquer votre enseignement mais sans aucune réussite. Il fut rapide Ben les Activez votre euh. Qu'est-ce qu'il aura une J'ai J'irai pas sur sa bite putain Je te drop une AK de ton AK Oh c'est quoi ça C'est stylé mais, il lâche des <rire> Putain! Tout le temps! Eh, je vais portant. vous couvrir, oh, flantier! Oh, ouais. Mais, t'as peur ou t'as pas peur? T'es le spectre! C'est sais, le ouais, saison le du spectre! Je suis moi bon, j'y vais! Salut Tori Black! Tori Black, c'est une actrice de cul! C'est une actrice de boule c est... C est Mais, Allez, de oui, voilà, vas-y! On y va! <rire> <rire> Top. Il est là, il est là, longue, longue, longue, longue. Voilà, voilà, on continue. Ouais, France, on avance, il y a, avance, y a... Mini pousse. Il y a une c'est barré. On avance, il est là, il est là, mini pousse. Oh, oh. mini pousse, ah, vous n'avez pas le droit de mourir. Ah, vous êtes mort. Bon. <rire> moi je le rush, moi, moi je le rush. <rire> Attends, il arrive, il est en face. C'est pour mais, faire une balle. Non, non, le pique pas, il va te niquer, il va diffuser. Je le pique, moi. Va se cacher ce booby, va se ce booby. pas cacher. Pas de balle, C'est pour Flancher! C'est pour Flancher! Ah, C'est ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils disent tous. Je vais éclairer. Je vais éclairer. Vas-y, mini-pousse, on y va, on y va, on rush, on rush, on rush. On s'arrête pas. Ouais! Il ouais. a Il a passé en HP. On a failli te, te rapatrier là il Allez, la WAP pour qui Je lance des AWAP moi, je suis blindé d'oseille. Allez, des AWAP Allez T'es oh. travers la chose Putain, chasse-toi Thibault. Là, là, là, Et si tu fais ça, ça. Chasse-toi, il est là Il est là Putain, flanchi, t'es chiant ça. Le vert, c'est une salope Ok, fait ça je récupère un petit secoute. Je change mon aura contre mon secoute. Je vais changer toutes mes armes contre ce que je vais tuer. Oh, le mec là-bas, je l'ai touché, je le touche. Je le tue à travers oui, la oui. porte bon, les, vrai. ah, les gars la game la game n'est pas finie hein Allez Si c'est fini Non arrête, arrête Il si, spectre d'une confrérie qui a fait ses preuves et dont la force repose sur l'intégrité absolue de ses membres.